Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 313 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui change un peu d'habitude qui s'appelle Ticket to Ride. Et qui est un jeu, euh, un jeu de plateau il me semble. Alors bah on va faire le tutoriel. On va commencer par là. Hop, je, je un peu tout ça. Apprenez à jouer à Ticket to Ride parce que je sais pas y jouer. Mais j'ai vu que c'était un jeu de plateau et qu'il fallait réfléchir, donc on va réfléchir ensemble, on va voir simplement. Dans ce tutoriel insératif touchez le bouton X pour continuer. Pour ce message, à tout moment vous pouvez appuyer sur le bouton d'aide de Géraldine pour lire les règles. Dans Ticket to Ride, vous devez marquer le plus de points en jouant des cartes wagons de votre main pour prendre des routes sur le plateau. Utilisant ces routes pour relier les villes de vos objectifs. En voiture, prenez au moins deux objectifs. Maintenez le doigt dessus pour faire ressortir les villes d'un objectif sur le plateau. Bon, alors qu'est-ce qu'on a On a celle-là. On a celle-là voilà, celle en haut ici. On a celle-là ici et celle-là ici. On va prendre les deux premiers. Montréal et Los Angeles. Et c'est parti. Jouons le premier tour. Regardez le plateau. Nous allons vous aider à prendre vos premières routes. Et à réussir l'objectif surligné sera le sur... à Réussir l'objectif surligné en bleu. Déposez une carte de couleur verte sur la roue, route surlignée pour la prendre. Utilisez la cible qui s'affiche au coin de votre carte pour la faire glisser sur la route voulue. Hein La cible qui s'affiche au coin de la carte Ah oui, d'accord. Ici, une carte. Plus 2. Vous avez pris une route de couleur 0 vous... Quoi vous avez pris une route de couleur. Ces routes peuvent être prises avec une série de cartes de la couleur de la route. Ok. Prenez les routes nécessaires à la réussite de votre objectif. Attention, si les villes d'un objectif ne sont pas reliées à la fin du jeu, vous perdez les points indiqués au lieu de les gagner. Pour faire défiler vos objectifs, touchez celui qui est au premier plan. Alors, j'ai ça à faire. De là à de là-bas. Et de là à de là. Ok. Ensuite... Et c'est quoi la suite Espèce de bâtard. Est-ce que tu vas m'indiquer comment je dois faire quoi que ce soit là, s'il te plaît Voulez-vous de nouveaux... Non, je veux pas de nouveaux objectifs. Ah ok, non, il fallait piocher. Cette locomotive fonctionne comme un joker, elle peut remplacer une carte de n'importe quelle couleur. Si vous prenez une locomotive force face, invisible, face visible, ce sera la seule carte que vous prendrez lors de ce tour. Ah merde <rire> D'accord, je me suis fait avoir. Déposer une carte de couleur noire sur la route surlignée. Vous avez pris une route grise. Ces routes peuvent être prises avec n'importe quelle série de cartes de la même couleur à condition de jouer autant de cartes que l'espace composant la route. Votre score est indiqué ici. Le score de vos adversaires est indiqué ici. Ah, ok, j'ai un adversaire évidemment. D'accord, donc mon adversaire fait des trucs depuis tout à l'heure. Mais je sais pas où en fait, parce que je vois pas ces wagons. Le nombre de wagons qui vous reste est resté ici, 41. Le nombre de wagons qui restent est indiqué ici. Prenez cette carte. Pour prendre une route, vous devez jouer une série de cartes correspondant à couleur en nombre d'espaces de route. Celle-là. Prenez cette carte-là. Ok, elle a pioché aussi. Déposez une carte de couleur blanche sur la route sur la pour la prendre. Voilà, plus 2, ça c'est mon score. Prenez cette carte. Prenez cette carte. On lui fait confiance, hein. Comme vous avez peut-être remarqué, à chaque tour, vous pouvez soit prendre deux cartes, wagon, soit prendre une route. Le nombre de cartes de vos adversaires ont en main est indiqué ici. Prenez cette carte. Prenez cette carte. Ah ouais, tranquille. Tranquille l'autre là-haut. Prenez cette carte. Prenez cette carte. Déposez une carte de couleur violette sur la route surlignée pour la prendre. Plus la route est longue. Plus la route est longue, plus vous marquez de points. Prenez cette carte. Prenez cette carte. Ah ouais tranquille, l'autre qui pose des machins là. Tranquille, alors là on va mettre L. Tulum. Ah ouais c'est posé quoi. Prenez cette carte. Tirez une carte au sommet de la pioche. Putain, plus cette... Tranquille, pose des cartes quoi. Prenez cette carte. Déposez une carte de couleur bleue sur la route sur lignée pour la prendre. Et hop, on a relié. Mmh, J'ai fait un objectif cet objectif c'est réussi, les points indiqués dessus seront à votre score à la fin du jeu. Donc ça 16 un Bien. Et au final, bah, j'imagine que c'est celui qui fait le plus de points. Vos adversaires n'ont pas besoin de le savoir. Bah de toute façon, c'est un ordi. Hein. Essayez de réussir un autre objectif à présent. L'objectif c'est de, de monter tout ça. Et ben ouais. Prenez cette carte. Alors, faut que je choisisse. Déposer une carte de couleur blanche sur la route. Ah oui, là-haut. L'eau Plouf. Ouh, elle pose ses trucs, elle aussi. Prenez cette carte. Ah bah d'accord, bah, de toute façon, il m'indique entièrement hein, ce qu'il faut que je fasse. Hein. C'est pas très très amusant pour l'instant, mais... Déposer une carte de couleur orange sur... Il faut que j'aille de là, là-là. Donc, j'imagine que c'est là. Ding. Elle a 31 points cette grosse connasse. Prenez cette carte. Prenez cette carte. Trois locomotives, le jeu à tort défausser toutes les cartes visibles pour les remplacer par cinq nouvelles. Déposer une carte de couleur bleue. Sur la route surlignée. Ah bah de toute oui voilà. Et puis de toute façon, il m'en reste plus qu'une derrière. Et je prends cette carte. Et je prends cette carte. Et je pose celle-là ici, et l'objectif est rempli. Ah bah ben non, il y a encore celle du bas. Tirer une carte au hasard au sommet. Une carte au hasard au sommet. Sommet. Sommet. Et ouais, il, me faut, il faut que je puisse remplir celle de 4. Donc elle aussi, elle est en train de bien bien... Hop, normalement je peux le faire, je peux remplir moi. Voilà, je peux la poser. Terminé. Tring Plus 7. 35 et j'ai rempli mon objectif aussi. Tous vos objectifs sont ici. Vous pouvez maintenant tenter votre chance et reprendre de nouveau pour cela. eh ben on va prendre un objectif. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est le plus avantageux par rapport à ce que j'ai Bah celui-là. Bah carrément. Ouais, Au oh, plus 15 Quelle salope. Et je commence, à, je commence à jouer tout seul, hein, c'est... Est indiqué ici. Prenez cette carte. Oui, bah oui, merci. Prenez cette carte. Ouais, si tu veux mettre là et je veux là objectif de plus Par contre moi je suis loin de son score quand même oui je vais un nouvel objectif on va prendre ah ta mère je veux pas savoir lui lui lui lui lui lui ah putain lui ça va être chaud ah ils sont chauds les objectifs quand même ils sont chauds on va prendre lui c'est le plus simple allez, allez. Qu'est-ce que je peux faire Bah là, je vais faire ça. Mais qu'est-ce qu'il me fait faire, là Ah, d'accord, il me fait toujours jouer euh, comme il a envie que je joue. Hein. Ah, il y a lui à remplir le truc de 5, là. Ah, truc de ouf, quoi. Sur la route, sur lignée. Ah, bah oui, il y a une petite route. La nette. 80, elle a cette grosse salope. Prenez cette carte. Et cette carte. Ah, de toute façon, je suis obligé de prendre de la bleue. C'est le bleu. Donc je suis obligé de tenter la chance, le, le Wadar. <rire> Évidemment, je pioche pas de, pas de, pas de carte bleue. Hein. Oh, je vais peut-être pouvoir là. Et oui, je peux. Voilà. Le blanc. Tchla. Plus 10. 52. On comble l'objectif. Bon. Ouh, tu fais moins la maline, hein. Vous n'avez plus beaucoup de wagons, il est peut-être risqué de reprendre l'objectif. Ah oui, d'accord. Le dernier tour est déclenché lorsque vos adversaires n'avait plus, plus que deux wagons ou moins en réserve. Essayez de prendre des routes pour obtenir des points supplémentaires. Bloquez vos adversaires ou vous pouvez Vous pouvez seulement... assez pour terminer cette partie. Vous, vous en savez. Bah, ouais. Bah ouais, je vais terminer la partie toute seule. Tout, tout seul. Tout seul. Ah merde. Et bah il a déclenché le dernier tour, donc je vais mettre un truc là. flan. Ici c'est bien. Et puis voilà. 13. C'est le moment de calculer le score final. Calcul du score. Oh, je suis loin d'elle. Hein. Même avec mes, tous mes trucs. 20. Elle va mettre ses deux objectifs. Ouh, elle a pas réussi l'autre. Et elle est perd les points. Et 13, elle a réussi. Et je gagne quand même. Et. 50 quoi 50 les wagons Ok, ben voilà. J'ai gagné, même si j'étais aidé par l'ordi, c'est plutôt sympa. Et ben ça change un peu des jeux de mon compte, d'habitude. Ça change un peu des jeux. Il y a un classement. Voilà, voilà. Et on peut revenir sur le niveau, ou quitter le jeu, non j'ai pas envie de quitter le jeu est-ce que je peux juste revenir sur le menu le menu, euh... menu d'origine s'il vous plaît voilà bon, on va, puis on va rester sur cette carte en tout cas j'espère que ce jeu vous a plu, moi il me plaît bien même si bon, bah, c'est du, euh, du jeu de stratégie où on... ça change un peu, j'aime bien découvrir ce genre de jeu comme ça je le verrais bien en plateau, ça serait possible en, en jeu de plateau un vrai plateau, avec des vrais wagons mais euh, bon, après il n'y a pas tellement de retournement de situation, c'est simple. Voilà, disons que c'est simple, pas pas de pas complexion. Après j'imagine, si on joue contre des adversaires, il doit y avoir des, des stratégies quand même. Euh, de prendre les routes avant eux. Hein. On voit qu'il y a des doubles voies, donc il faut, faut les prendre. Mais, euh, ouais, typiquement, si on a déjà mis nos wagons, il ne peut pas mettre les siens. Donc ça doit être, euh, voilà. D'ailleurs moyen de, de bloquer l'autre. Hein. Ça doit être sympa. Enfin bref, on se laisse sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Mais surtout, essayez de partager cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt euh, pour de pour prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, on se dit salut